Alors, si on réfléchit si bien, euh, à l'origine l'argent bah, c'est surtout au moyen d'échange, mais c'est surtout principalement pour euh, acheter de la nourriture, se nourrir. Donc si, si par exemple un artisan ou, ou un menuisier ou un charpentier proposait ses services, la rémunération c'était ensuite pour se nourrir. Or, aujourd'hui, avec toutes les techniques euh, qu'on connaît, traditionnelles et modernes, en agronomie, agriculture, dans la culture, électroculture, et hydroponie, aquaponie, et plein d'autres techniques euh, euh, qui ont prouvé leur, leur rendement, et sans utiliser d'engrais chimiques toxiques, on devrait être capable de produire largement et suffisamment pour nourrir la population pendant au moins plusieurs siècles, toute la population mondiale, et sachant que, par exemple que les États-Unis ont, ont un stock qui permettrait à toute la population des États-Unis de tenir pendant au moins de 10 ans. Alors allez savoir dans tous les autres pays combien il y a de stock, et, et, ainsi que par exemple à la bourse de Chicago où ils décident des prix des denrées alimentaires, le stock estimé dépasse les... Enfin, il me semble, que c'était en 2015, le stock mondial dépassait plus de, de 100 000 milliards de tonnes ou, ou 10 000 milliards, je ne sais plus. Enfin, rien qu'en matière première, tout ce qui est céréales, blé, avoine, riz, et maïs, et, et ainsi que les fruits et légumes, ils arrivent à les conserver dans des sortes de chambres froides ou des chambres à vide. Enfin, je ne sais pas trop comment ils font. Et donc, théoriquement, on ne devrait plus avoir besoin d'argent, vu que le seul argent qui serait accepté ou disponible, au moyen des champs, ce serait la nourriture. Mais comme c'est en abondance, euh, tout le monde peut en profiter sans gaspiller. Ou, et avec modération, il suffit juste un peu d'éducation pour, pour la discipline et le respect de la nourriture et éviter le gaspillage. Et donc, par exemple, si... j'ai euh, si un ouvrier ben, il pourra donc travailler gratuitement, sachant qu'il n'a plus besoin de rémunération, il pourra manger à sa fin, à la fin de la journée ou même le matin. Ou... Et ben, tout le monde, sans exception, c'est un peu, un peu comme si le, la nourriture c'était le nouveau revenu universel, inconditionnel, sans condition, à tout âge, de la naissance jusqu'au décès. Et donc on ne devrait plus avoir besoin d'argent, et tout a l'argent, ben, ils n'auront plus de pouvoir de contrôle sur nous, ils ne seront plus esclaves de l'argent. Et la nourriture, elle, ça appartient à tout le monde, et à l'humanité, et à la nature. La nature nous demanderait en échange juste de ne de, de pas la polluer, ni de la maltraiter. Bon, C'est encore un sujet de réflexion à creuser et à élargir.